Yo tout le monde ici MightyFake Alors aujourd'hui je te présente 8 astuces WhatsApp à absolument connaître en 2019 Alors si t'es prêt c'est parti Ok, je tiens tout d'abord à vous préciser que j'utilise la dernière version de WhatsApp vous trouvez bien sûr les liens de téléchargement dans la description de la vidéo. Donc sans plus tarder, on y va. La première astuce concerne le fait de répondre en privé à des messages de groupe. Un exemple simple, je me rends dans le groupe usine. Et je vais répondre à ce message de School Kid dans le groupe usine, mais dans son inbox. Donc ce que je fais, c'est que je vais maintenir mon doigt appuyé sur School Kid. Je vais chercher les trois points alignés verticalement en haut à droite. Puis je vais appuyer sur répondre en privé. Donc ce que WhatsApp va faire, c'est qu'il va directement indexer le message dans le groupe où School Kid a publié son message pour que je lui réponde directement. Voilà. Bon, on va mettre une réponse simple et on passe voilà à vous d'en trouver l'utilité à vous d'en trouver l'utilité je vais pas m'attarder dessus ok donc je vais passer directement au deuxième tutoriel à la deuxième astuce qui concerne la lecture de vidéos instagram facebook et youtube directement sur whatsapp et bien c'est simple si vous avez reçu un message qui contient un lien euh, d'une vidéo qui a été posté sur l'un des, des réseaux que j'ai cité et eh bien vous avez la possibilité de la lire directement sur whatsapp en l'occurrence ici avec cette vidéo youtube où je n'ai qu'à appuyer sur le bouton play pour lancer la lecture donc ce que je vais faire directement la vidéo charge gagner de l'argent sur internet en afrique et sans rien faire du tout c'est tout à fait possible mais comment me Ok, vous avez bien vu que la vidéo est en train de lire. Et bien, cette astuce a son lot d'avantages et son lot d'inconvénients parce que regarder une vidéo des réseaux sociaux sans quitter son WhatsApp, ça peut paraître cool. Mais pour les auteurs de ces vidéos qui veulent avoir plus de likes, plus de commentaires, plus de visibilité sur les réseaux cibles, seront désavantagés. Voilà, puisque vous ne pourrez pas mettre de likes directement sur WhatsApp. Donc, c'est cool et c'est pas cool. Donc la troisième astuce, c'est créer une icône de discussion rapide qui vous permettra de discuter, d'entrer directement dans un groupe ou dans une box d'un de vos amis pour discuter sans avoir à ouvrir euh, l'intégralité de vos discussions WhatsApp. Donc on va juste aller sur ScoolKit237 qui est d'ailleurs un YouTuber. On va chercher toujours les trois points alignés verticalement. Et on va cliquer sur ajouter un raccourci de discussion. Voilà, le raccourci a été ajouté sur l'écran d'accueil et le voici. Donc pour discuter directement avec Schoolkit sans ouvrir directement WhatsApp, vous allez appuyer sur Schoolkit et vous retrouvez directement dans son inbox. Voilà, ça c'est une astuce qui peut aider plus d'un. Et bien la quatrième astuce c'est épingler une discussion. Alors épingler une discussion c'est quoi C'est mettre la discussion au top de vos conversations. Vous savez que lorsque vous recevez des messages WhatsApp, euh, le message envoyé le plus tard se retrouvera toujours au top. Donc, si vous ne voulez pas perdre le fil d'une discussion avec quelqu'un, vous pouvez épingler l'icône de cette personne directement sur WhatsApp. Donc, on va encore aller sur School Kid. On maintient, le, on maintient notre doigt appuyé dessus, puis on appuie sur épingler voilà vous voyez que school kid est directement passé en top discussion donc quel que soit le message qui arrivera school kid restera toujours en top voilà et bien directement la cinquième astuce qui se résume à ce bouton en haut à droite le bouton rechercher avec ce bouton vous pouvez rechercher tout ce que vous voulez soit un contenu voilà soit euh, un mot ou une expression une phrase qui est contenu dans un de vos messages voilà, soit une personne directement, soit un groupe. Voilà une erreur. Voilà. Soit un groupe directement. Voilà. C'est une astuce d'accès rapide pour ceux qui ont beaucoup de discussions, beaucoup de conversations. Et avec ceci, ils pourront se retrouver plus facilement. Donc la sixième astuce, en fait, c'est de devenir invisible sur whatsapp avec cette astuce personne ne pourra savoir personne ne pourra réellement connaître votre votre état de connexion bon, pour ce faire vous allez aller sur les trois points alignés euh, verticalement à droite paramètres compte confidentialité et faire comme ceci vue un comité personne photo de profil personne et tout le reste pareil voilà vous allez aussi mettre les confirmations de lecture, vous allez les désactiver. Les confirmations de lecture, c'est quoi C'est souvent ces deux, ces deux check marks qui deviennent bleus lorsque une personne a lu votre message. Voilà. Vous pouvez les désactiver pour que personne ne voit les vôtres. Donc, personne ne saura si vous avez lu, en effet, leur message. Mais la contrepartie, c'est que si vous faites ça, alors vous aussi, vous ne pourrez rien voir chez les autres. Donc, c'est donnant-donnant. Tu ne veux voir plus que personne ne te voit. Donc, tu ne verras personne. Et je crois que c'est plutôt un bon système. Alors, la septième astuce concerne la gestion de groupe. Bon, gestion de groupe, c'est un peu trop dire. Mais, ça peut vous aider dans le sens où vous souhaitez instaurer un peu de discipline, un peu plus de discipline dans votre groupe. Voilà, par exemple, mon groupe Blackload. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement donc paramètres du groupe et là vous avez ces deux options modifier les infos du groupe voilà choisissez qui peut changer le sujet l'icône la description du groupe là j'ai mis administrateur seulement vous pouvez mettre tous les participants mais pour ce genre de groupe je n'aimerais pas que tout le monde puisse changer le sujet le titre et autres voilà donc c'est la même chose pour l'envoi des messages c'est plus souvent utilisé pour des groupes à diffusion unilatérale comme des groupes de vente et beaucoup d'autres donc ça peut, être, ça peut vous être très utile si vous avez un groupe de ce genre. Et la dernière astuce, la dernière astuce, c'est l'envoi des stickers. Alors qu'est-ce qu'un sticker? Un sticker un c'est une entité qui a la limite entre l'emoji et l'image. Voilà. Et ça vous permet d'exprimer, on va dire, entre guillemets, au mieux votre ressenti, votre état d'esprit et bien d'autres. Alors pour envoyer un sticker on va appuyer sur le bouton des émojis se diriger sur la barre horizontale en bas et cliquer sur la quatrième icône et là vous avez vos stickers voilà vous avez plusieurs stickers là que vous pouvez bien sûr télécharger en allant à l'extrême droite et en cliquant sur le bouton plus voilà vous pouvez en télécharger et en sélectionner plusieurs voilà. donc parmi les stickers que j'ai pour en envoyer un ce qu'il y a à faire, c'est juste d'appuyer dessus. Voilà. C'est tout. Il faut appuyer sur le stickers et il est envoyé. Ok. <rire> Donc, ce sera tout pour ce tutoriel. Ce sera tout pour les 8 astuces, les 8 fonctionnalités WhatsApp à absolument connaître en 2019. Donc, il faut savoir que je passe beaucoup de temps à concevoir ces vidéos que ce soit la conception même de la vidéo ou le montage donc si tu pouvais prendre juste 5 secondes pour liker la vidéo et pourquoi pas poser ton commentaire ce serait vraiment cool en passant si tu aimes beaucoup ce genre de tutoriel c'est des tutoriels qui te permettront d'améliorer ta vie sur internet les réseaux sociaux partout gagner de l'argent sur internet et beaucoup d'autres tutos alors, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne Mighty Fake Tutorials et bien sûr, activer la cloche de notification qui est juste à côté. Certains l'oublient mais elle est hyper importante pour être parmi les premiers à recevoir des nouvelles notifications sur nos tutoriels. Alors, sur ce, c'était Mighty Fake et on se dit à la prochaine.